Alors, je m'appelle euh, Jean-Sébastien Morda, je suis auteur de bande dessinée depuis euh, quelques années déjà et euh, là je sors une bande dessinée qui s'appelle Les Enfants perchés de la Révolution qui est dessinée d'abord à la jeunesse mais aussi à un public euh, plus large qui raconte donc l'histoire d'une bande d'enfants euh, en 1789 au faubourg Saint-Antoine, donc dans, à l'ombre de, de la Bastille où de grands événements on se préparent. J'ai eu l'idée d'ancrer ce récit dans l'époque révolutionnaire d'abord parce que euh, j'ai envie de faire un, un album ou une série destinée à la, à la jeunesse, j'ai réfléchi à ce qui moi, quand j'avais l'âge à peu près des enfants à qui j'allais m'adresser donc autour de 9-10 ans et, et, et au-delà, qu'est-ce qui moi m'intéressait plus que tout, et bon il se trouve que, à 9 ans, quand j'avais 9 ans, il y avait eu les commémorations de bicentenaire de la révolution en 1789, en 1989 du coup, qui commémorait 1789, et ça a déclenché une une espèce de, de, de, ouais, de, de passion pour cette époque-là, et, et, et, et j'aimais beaucoup cette époque-là. Et euh, du coup, euh, oui, j'ai mélangé euh, l'intérêt pour cette époque-là avec euh, d'autres euh, influences, des choses qui... comme par exemple Les enfants euh, perdus de Peter Pan, et bon, Alexandre Dumas, et des choses comme ça. Et ça se, ça se fondait bien, à cette époque-là, tout ça se mélangeait très bien, voilà plusieurs albums euh, ancrés dans des, des périodes historiques dans ma carrière et euh, c'est quelque chose qui vient là aussi en fait, d'une passion d'un centre d'intérêt euh, général qui est euh, voilà, pour l'histoire, euh, une de mes grandes interrogations c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là souvent. et donc du coup je, je, je, je passe beaucoup de temps dans des, oui, dans des livres d'histoire, des, des, des, des articles, des conférences des, voilà, j'écoute énormément de choses historiques et souvent ça allume des petites euh, des petites, des, petits, des petites mèches quoi et euh, ça peut parfois aussi plonger dans des euh, euh, enfin, se mélanger avec des souvenirs familiaux comme par exemple euh, une série que j'avais faite qui était le recul du fusil qui euh, se déroulait dans le cadre de la guerre civile espagnole donc là c'est une histoire familiale aussi qui a euh, un peu déclenché ça et euh, ben voilà et puis le, le... moi j'ai l'impression que le, le, le désir de, de connaissance est presque quelque chose de presque d'existentiel, enfin comment dire, une fonction vitale presque pour, pour l'être humain, euh, Ça doit remonter à des choses comme, euh, pour survivre, il faut savoir où est le, le point d'eau le plus proche et quel est le meilleur chemin pour y accéder, et euh, je pense que c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste une de mes fonctions vitales quoi, de, de, de chercher de la connaissance et donc l'intérêt pour l'histoire et qui ensuite se matérialise dans des, dans des albums historiques. Voilà. La série, que je commence à présent, elle est destinée à durer trois tomes, a priori. Et puis euh, ensuite, il euh, y aura peut-être d'autres cycles, je ne sais pas, mais en tout cas ce cycle-là, autour de la Bastille, est prévu pour trois tomes. Ouais. Euh, oui, donc j'ai décidé de me percher ces enfants euh, sur, euh, sur, sur les toits, euh, par euh, envie de les mettre dans un endroit vraiment euh, à part, à part du monde, un peu euh, comme... comme comme souvent, finalement, en tant qu'enfant, on peut vivre dans un monde un peu imaginaire, un petit peu différent de celui des adultes. Et, euh, et cette, euh, cette vie un peu parallèle qui mène euh, en hauteur, ça leur donne euh, oui, une distance, une espèce de protection. Et aussi un côté un petit peu, un petit peu magique, comme euh, j'avais euh, cité plus tôt comme référence les enfants euh, perdus de, de Peter Pan. Ça donne ce côté-là un peu... Euh, je sais pas, presque un peu féerique oui, d'être un petit peu en hauteur et, et ça a rappelé, euh, pour moi aussi les cabanes dans les arbres en fait, mais du coup en ville, bah, c'est les toits. La hauteur se trouve, euh, se trouve sur les toits. C'est vrai que dans l'album, là, les enfants montrent peut-être plus de courage que les adultes, mais euh, peut-être... J'ai pas voulu montrer, euh, j'ai pas voulu spécialement porter un message sur, euh, sur l'enfance à ce niveau-là, mais ils ont certainement plus d'optimisme et... Et, et euh, comment dire, parce que... Fatalement, comme leur vie a été plus courte, ils ont connu moins de désillusions et, de, et des choses comme ça, donc ils vont plus avoir effectivement une, une, un élan pour aller faire des choses. Euh, euh, c'est comme euh, euh, c est, c est, c est, cette fameuse phrase hein, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et bon, c'est typiquement ce qu'un enfant on va, on va faire. Quoi. Pour moi, le côté historique, et c'est vrai que souvent, l'album euh, bon, peut s'adresser à des enfants qui n'ont par exemple pas encore étudié ça du tout à l'école et pour qui tout est complètement nouveau. Mais euh, moi, je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être... Euh, bon, ça peut être peut-être décourageant pour certains, mais je pense pas qu'en général ça le soit. Je pense que souvent, quand on est enfant, beaucoup d'enfants s'embêtent se, pas trop avec ça, en fait, et sont pris dans le fil de, de l'histoire, Ils sont tellement habitués à, à, à voir des choses nouvelles et qu'ils connaissent pas que... Bon, ok, ça c'est nouveau, je connais pas, mais ça va... prendre sens ensuite, je vais comprendre, ou alors c'est peut-être pas si, si important, et, et, et puis ils sont pris quand même dans l'histoire et j'ai quand même essayé d'être euh, euh, assez simple et d'amener vraiment progressivement les, les, les choses, les informations un petit peu euh, nouvelles quoi, un petit peu euh, ce qui peut être un petit peu déroutant, euh, de l'amener petit à petit. Alors euh, j'ai toujours plein d'autres euh, idées en tête, le, le, le problème c'est souvent de choisir laquelle on, on, on va faire, euh, j'ai plutôt plusieurs autres projet adulte à l'esprit, mais euh, on sait jamais, ça peut être un autre truc jeunesse qui vient. J'ai de fait d'autres idées jeunesse aussi, mais qui sont, disons, moins développées que les idées adultes pour l'instant, mais ça va peut-être peut rattraper le retard et les dépasser ensuite. J'ai peut-être enchaîné sur du jeunesse, je sais pas après. Je me laisse le temps.